Et je l'enregistre, je l'enregistre. Voilà. C'est en live, c'est en live. C'est vous vu sur la traîne, Michel Colère. Bravo, bravo, bravo. bravo. Et, puis... Et pour que tout se passe bien, il y avait aussi des gens qui étaient là à vérifier que les speakers respectaient bien le temps, ne le dépassaient pas, que tout s'organise bien. Et ces gens-là, eh bien, il s'agissait de Anne de Lestang. Merci Anne de Lestang. Il y a des John. John Smith. Merci. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous prochaine pour un autre type d'événement, un événement institutionnel qui va permettre à une dizaine de conférenciers d'être visibles d'avoir une vidéo professionnelle.